Je m'appelle Geneviève Ramouspé, euh, je dirige la Maison d'Isieux depuis novembre 1998, et ça fait donc bientôt 15 ans que je travaille ici. Euh, ce lieu est un lieu important dans la région Rhône-Alpes, mais pas seulement. Euh, il est dédié à la mémoire de 44 enfants et de 7 adultes qui ont vécu avec eux. Euh, 44 enfants sur 105 qui ont vécu dans cette maison et qui ont été arrêtés, et raflé au matin du 6 avril 1944 pour être ensuite déporté euh, au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau et dans une forteresse en Estonie. C'est le procès de Klaus Barbie qui a fait entrer euh, la mémoire des enfants d'Isieux et l'histoire aussi de cet événement dans l'histoire et dans la mémoire nationale. C'est aussi à la suite de ce procès que les acteurs de la, du procès, les témoins, euh, les survivants, se sont réunis autour de la fondatrice Sabine Zatin pour demander à ce que ce lieu soit sanctuarisé d'une certaine manière pour devenir un lieu de mémoire et c'est ainsi qu'une association s'est constituée dont l'objectif a été d'acheter ce domaine, cette maison et les bâtiments qui l'entourent pour en faire un peu plus tard, quelques années plus tard, un lieu ouvert au public et particulièrement au public jeune pour pouvoir servir aussi à leur éducation à partir d'une histoire s'est déroulé en 1944, faire de ce lieu un lieu de mémoire vivante et active et aussi un lieu dédié à l'étude du crime contre l'humanité. Ce lieu reçoit à peu près 26 000 visiteurs par an, ce qui est pas mal parce qu'on est quand même à l'écart des, des grandes villes. On se trouve à 80 km de Lyon, on se trouve à 60 km de Grenoble, 40 de Chambéry, donc on n'est quand même pas tout à fait en centre-ville. Et puis, on n'est pas très loin des grands axes routiers, mais il faut quand même venir en voiture à yeux Donc, c'est une fréquentation qui est tout à fait importante. Et plus de la, oui, plus de la moitié actuellement est constituée par des jeunes, des jeunes, des jeunes allant de, de l'âge de 10 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à des étudiants de l'université. On a beaucoup des, de futurs avocats qui viennent ici, par exemple. Le ministère de l'éducation nationale, puisque les, en France l'éducation n'est pas fédérale ni pas région, mais nationale, euh, dans ses programmes inscrit l'étude de la seconde guerre mondiale et aussi l'étude de la Shoah, mais l'étude de la Shoah c'est plus récent, donc inscrit ce, ces parcours d'études trois fois dans un parcours scolaire, donc en niveau de primaire, en dernière année de classe primaire, donc ce sont des élèves de CM2 et on est avec des enfants qui ont 9 ans, 10 ans, euh, en classe de troisième, donc c'est la dernière classe du collège, et puis en classe de première terminale, il y a une articulation qui se fait. Donc chaque élève normalement dans sa scolarité a entendu parler au moins trois fois de la seconde guerre mondiale et de l'ensemble de ce conflit. La maison d'Isieux, ça offre un support important et de sensibilisation, quel que soit le niveau des élèves, euh, qu'ils soient petits ou qu'ils soient en terminale, on a une approche sensible à Isieux qui est d'autant plus forte que le lieu n'est pas un lieu euh, de souffrance, enfin fait, de souffrance au sens d'un camp de concentration ou d'un camp d'extermination. C'est même pas un camp d'internement. Isieux c'est un lieu de vie, et c'était théoriquement un lieu de sauvetage. L'histoire s'est inversée pour les enfants d'Isieux, et l'histoire est devenue assez tragique. Donc c'est une perception que les scolaires ont quand ils viennent à Isieux, mais euh, la vision première qu'on a de ce lieu, c'est un lieu qui est très beau, c'est un lieu qui est très paisible, c'est un lieu qui est très calme. De plus, euh, les enfants d'Isieux qui ont été arrêtés, ou ceux qui ont vécu à Isieux euh, et qui n'ont pas été arrêtés, et des, ce sont des enfants qui ont entre 4 ans et demi, 5 ans et 17 ans. Donc euh, tout jeune qui vient à Isieux retrouve dans l'image des enfants d'Isieux sa propre image ou quelqu'un qui pourrait être son copain ou sa copine qui a son âge. Donc il y a quelque chose d'une expérience intime ici qui, qui amène... Euh, à une approche immédiate hein, de l'histoire par, euh, par quelque chose de sensible, mais qui n'est pas de la sensiblerie. Il y a une chose à laquelle on se refuse, qui est de faire du chantage affectif hein, sur les visiteurs, euh, qu'ils soient scolaires ou adultes. Donc euh, on est sur une approche, on fait de l'histoire avant tout. On fait de l'histoire à partir de facsimilés de documents d'archives, des photos, des lettres et dessins des enfants d'Isieux et des témoignages de ceux qui sont vivants aujourd'hui et qui ont eu la chance de passer par Isieux euh, à une période où ils n'étaient pas inquiétés où, et d'en partir évidemment avant le début de l'année 44. Donc on a, euh, oui, quelque chose euh, qui à Isieux permet une sensibilisation euh, un peu unique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça en France. La recherche historique a évolué, notre exposition, lorsque les vis depuis de nombreuses années d'ailleurs, hein, quand les visiteurs viennent euh, ici, on a mis en place des visites guidées hein, qui sont gratuites, qui font partie de, de, de, du prix du billet, pour permettre euh, aux visiteurs d'accéder à des connaissances, à des informations qui ne figurent pas dans l'exposition. Euh, nous étions dans le projet de, de construction d'un nouveau bâtiment parce qu'on a vraiment besoin de s'agrandir et de travailler dans des espaces vraiment faits pour ça, des espaces pédagogiques principalement, une documentation accessible puisque la documentation, c'est une salle pédagogique maintenant, donc on a du mal à, y, à venir y travailler. Euh, voilà, donc on a, on a passé euh, pratiquement les quatre dernières années à batailler, hein, pour euh, non pas pour chercher l'argent, l'argent quand le projet a été proposé aux partenaires financiers, l'État, la région, le département et puis nous-mêmes l'association, euh, nous avons assez facilement et assez vite trouvé euh, le budget global de cette opération. Mais euh, il y avait beaucoup de réserves euh, posée par l'État euh, sur notre capacité après à pouvoir euh, assurer le fonctionnement parce que le problème, il est là, c'est que les budgets de fonctionnement sont quand même très euh, serrés, euh, c'est-à-dire l'histoire euh, vraiment de la période, le contexte de Vichy, l'histoire de la colonie d'Isieux, la déportation des enfants juifs, le, le, le cas des enfants juifs en France et en Europe. Donc ce thème-là va être évidemment au cœur, euh, ça sera la plus grosse partie de l'exposition permanente. Le deuxième thème, c'est évidemment juger les crimes donc euh, ça sera autour de Nuremberg, autour des jugements en France, en Allemagne, en Israël, le procès d'Eichmann, le procès de Francfort, euh, les procès de Barbie-Touvier-Papon en France. Euh, et donner quelques pistes, quelques clés pour comprendre euh, en tout cas les définitions du crime contre l'humanité aujourd'hui, la définition de notre droit pénal français et aussi la définition euh, des tribunaux pénaux euh, qui aujourd'hui fonctionnent plus ou moins bien mais en attendant qui sont quand même les, les critères, euh, les définitions du droit et puis euh, c'est vrai que la mémoire s'est aussi constituée parce qu'il y a eu des jugements en tout cas Isieux en est un bel exemple donc euh, on passera de, des jugements des crimes contre l'humanité à la construction de la mémoire la construction de la mémoire ou en tout cas l'émergence de lieux de mémoire comme Isieux se fait à partir d'un procès. Évidemment il y a un événement important en 1943-1944, cette colonie est en arrestation, mais le jugement se fait en 1987. Et donc le troisième volet sera la dimension de la mémoire, la construction mémorielle. Quels sont les acteurs de la mémoire, quels sont les vecteurs de la mémoire, comment la mémoire yeux s'est construite depuis la première stèle à sur la façade de la maison en 1946, jusqu'à l'inauguration en 1994, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc euh, en essayant de comparer aussi comment les mémoires diverses se sont constituées et comment aussi euh, les mémoires n'émergent pas euh, à la même vitesse, au même moment. On voit les, dans les blocs de l'Est, dans l'ancien les, les euh, bloc communiste, la difficulté aussi à faire émerger euh, la mémoire juive dans certains pays, soit pour des raisons d'antisémitisme, soit parce que ça s'était fondu euh, dans le fait que en résumé, je résume beaucoup, mais euh, la logique aussi du, des communistes était de dire que le communisme, c'était la lutte contre le fascisme. C'était le discours tenu par Staline, c'était le discours de la RDA. Donc euh, c'est difficile au milieu de tout ça de distinguer les mémoires différentes et les victimes différentes. Peu après, le, après Vichy, après les victimes des persécutions, on voit maintenant réémerger euh, la mémoire des justes ou la mémoire des, oui, des personnes qui ont aidé. On a eu dit dans le discours euh, en France que tous les français étaient des résistants puis après on a dit qu'ils étaient tous des collaborateurs et puis maintenant les choses se rééquilibrent. On n'a pas que des résistants, on n'a pas que des collaborateurs et on n'a pas non plus que des justes. Mais tout d'un coup on a l'impression que les éléments du puzzle se mettent en place euh, au fil du temps pour peut-être donner une image euh, d'une réalité euh, euh, sociale, politique, historique en tout cas de la population française pendant la seconde guerre mondiale euh, qui se précise un peu plus. Bon, il y a eu au Chambon-sur-Lignon qui est un village important euh, dans lequel euh, euh, beaucoup de personnes ont été euh, des justes parmi les nations ce qui fait que l'état d'Israël a donné au village entier ce titre de... c'est le seul d'ailleurs hein, euh, village, euh, le 3 juin dernier a été inauguré au Chambon-sur-Lignon un, un mémorial donc un mémorial c'est-à-dire plutôt un musée euh, cette mémoire des justes du Chambon-sur-Lignon est existent maintenant à l'intérieur d'un lieu, mais qui racontent l'histoire. Donc on a toujours ce, cette dualité histoire-mémoire, il n'y a pas de mémoire sans histoire. Donc on voit émerger effectivement de nouveaux lieux qui ont une vocation pédagogique. Partout c'est affirmé, tous les politiques disent que si, hein, quand on inaugure un nouveau lieu, il aura une finalité pédagogique, une finalité d'éducation des publics et surtout les jeunes. Le discours officiel, on va dire, de De Gaulle jusqu'à François Mitterrand, euh, c'était de dire que la France, la vraie France, ça était ailleurs. La vraie France, elle était à Londres, elle, elle se battait en Afrique du Nord, elle se battait ailleurs. Et euh, ce qu'on avait en France à cette époque-là, à Vichy, c'était une, une espèce de régime comme ça, pas très. Voilà, le régime de Vichy ou le, voilà, le, le régime dit de l'État français. C'était une formulation qui était euh, difficilement tenable pour. Euh, et j'ai du mal à comprendre pourquoi d'ailleurs, pour des, pour des élus ou pour des dirigeants de dire qu'il y a une continuité que les élus euh, du Parlement, ceux qui ont euh, élu ou choisi euh, le maréchal Pétain euh, comme chef du gouvernement, euh, étaient des élus euh, de la République française. Mais justement, il y a d'autres mémoires. Et il y a, en, dans la région Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes est une région qui a accueilli beaucoup de réfugiés, beaucoup d'immigrés, euh, mais au fil euh, des siècles, on peut dire même. Donc il y a évidemment des mémoires, euh, la mémoire des Italiens qui sont arrivés. Euh, la... Avant le XXe siècle, mais ceux qui sont arrivés aussi, euh, quand Mussolini est arrivé au pouvoir, à la mémoire des Espagnols. Il y a eu des petits camps d'internement. La région Rhône-Alpes, comme tout le reste de la France, a connu... A, a, il y a eu des camps d'internement sur le territoire, où ont été internés euh, des exilés espagnols, de, des, euh, que ce soit sous le, sous, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale euh, ou après. On n'a pas très loin d'ici un très grand barrage qui a été construit par euh, des exilés espagnols. Euh, même pas loin d'ici du tout, donc enfin, il y a des voix qui vont demander, euh, qui vont s'élever pour demander que des lieux euh, parlent de ce qui s'est passé, disent l'histoire et, et rendent justice à la mémoire des gens euh, qui ont été internés, donc ça c'est un processus, euh, la mémoire est un processus qui ne s'arrête jamais, c'est un processus qui n'est jamais achevé, même ici, même ici les choses ont évolué au fil du temps. Il y a eu des demandes de reconnaissance mémorielle, il y a eu des demandes, des procès d'intention qui ont été faits, alors que c'était simplement une méconnaissance totale de ce processus mémoriel. La première stèle qui est posée en 1946 ne dit pas que les enfants sont juifs. Donc on voit très bien que jusqu'aux années 70, ça n'est pas une question, elle n'apparaît pas et elle ne figure nulle part. Et tout d'un coup, à partir des années 70, euh, l'histoire se développe euh, et une autre mémoire émerge et là les gens veulent qu'on dise qui sont les victimes euh, c'est tout n'est pas pareil les victimes ne sont pas les mêmes les résistants et les déportés euh, les déportés résistants et les déportés juifs c'est pas la même chose donc il euh, y a euh, une reconnaissance qui va se faire et on peut très bien même lire sur la façade de la maison d'Izio on a une première plaque posée en 46 où on ne parle pas d'enfants juifs mais sur la deuxième plaque importante, que Sabine Zlatin fait mettre juste après que l'association ait acheté la maison, et là on voit pour la première fois apparaître le mot d'enfant juif, et puis ça va figurer évidemment après dans l'exposition, donc c'est un processus. Ça se construit, peut-être que dans dix ans il y aura d'autres plaques sur le site, je n'en sais rien, et peut-être aussi qu'on va aborder des, des thèmes, des thématiques que j'ignore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de mémoire Une politique de mémoire, si c'est encourager dans chaque pays un travail d'histoire et un travail de réflexion sur la mémoire historique dans chacun de ces pays, ça c'est très bien. Mais ça veut dire que chaque pays a sa singularité et chaque pays a aussi sa propre, non pas sa, euh, par rapport aux événements, une histoire particulière. L'histoire de la Pologne, n'est pas la même histoire que celle de la Hongrie, c'est pas la même histoire que celle de la France, ni que celle de la Hollande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des pays occupés, pas occupés, bon, donc on a quand même déjà des histoires différentes. On ne peut pas avoir des mémoires communes. Ce qu'on partage en commun, ce sont les valeurs qu'on peut euh, dégager de ce travail-là, de ce travail historique et de ce travail mémoriel. On a à dégager des valeurs communes. Mmh. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie, c'est absolument hallucinant. Et la Hongrie fait partie des pays de l'Europe, c'est incompréhensible. Si on parle d'une mémoire commune européenne, comment l'Europe et la Commission européenne peut-elle laisser euh, M. Orban à Hongrie euh, tenir les paroles qu'il tient Laisser faire son gouvernement et laisser faire les gens qui gèrent dans son pays des postes clés, des théâtres, des lieux de culture, des musées, c'est impossible. Donc on peut pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mémoire européenne, sinon ça serait intolérable. Et on pourrait mettre des sanctions. Quand Jörg Haider a été élu il y a des années de ça, l'Europe a protesté. Mais enfin c'était voilà. Aujourd'hui aussi en, en Autriche, il y a quand même aussi une poussée. De l'extrême droite, il y a un retour d'antisémitisme et il y a aussi un racisme qui s'exprime, donc euh, à l'égard euh, de réfugiés, à l'égard. Bon, donc c'est absolument euh, à l'égard des Turcs, enfin c'est quand même quelque chose d'inacceptable. Euh, donc ça montre quand même qu'il y a des valeurs qui ne sont pas encore partagées et qu'on n'a pas tiré les leçons d'une histoire. Donc je pense qu'une politique européenne, ce serait vraiment encourager un travail historique dans chacun des pays et encourager les lieux à le mener et les pays à le mener. Après, euh, il y a des structures dans ces pays qui peuvent se réunir, euh, se monter en réseau, euh, parti, enfin, travailler ensemble pour essayer de dégager des critères ou essayer de dégager euh, des, des formations, des accès à des formations, à des accueils, euh, etc. Mais je pense que une mémoire, si on parle d'une mémoire européenne aujourd'hui, euh, je peux pas, enfin, pour moi, elle n'existe pas, elle n'existe pas. Le stalinisme n'a pas touché toute l'Europe. Il y a des pays qui ont été occupés, il y a eu un partage de l'Europe, hein, après Yalta, bon. Le nazisme, il a touché toute l'Europe. Si on enlève l'Angleterre, qui est le seul pays à avoir lutté depuis 1940 jusqu'à 1945 contre Hitler, tous les autres pays ont été touchés d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient alliés ou qu'ils soient occupés ou victimes. Disons que le, le, le nazisme a vraiment gangréner toute l'Europe. Là on a un point commun. Il y a une histoire commune. L'histoire elle est différente, elle est singulière dans chacun des pays. L'histoire de la Yougoslavie, l'histoire de la Hongrie, euh, l'histoire de la France, euh, du Danemark, de la Hollande, ce sont des, il s'est passé des choses différentes. Des occupations différentes à des moments différents. Euh, des résistances aussi dans tous ces pays. Mais euh, le point commun c'est quand même l'événement euh, du nazisme qui s'abat sur l'Europe. Là, on a quelque chose de commun. mais ça ne fait pas une histoire commune. On a, oui, on a une histoire commune avec cet événement-là. Euh, on n'a pas une mémoire commune. On peut dire que la mémoire commune, ça peut être le 8 mai 45, celle de la libération, de la fin de tout. Ça, c'est une mémoire commune parce que c'est une mémoire euh, euh, de soulagement, c'est une mémoire aussi, c'est le retour à la paix, c'est la fin de tout. On peut pas faire d'un événement de la Seconde Guerre mondiale la mémoire commune de l'Europe, c'est monstrueux. La mémoire commune, elle peut se faire que sur la fin de ce conflit. Parce que c'est le même jour pour tout le monde. Ça s'arrête là, c'est fini. Et les cloches sonnent partout dans le monde, là, pour le coup. Donc là, il y a quand même un événement fort. Et c'est un événement qui pourrait être consensuel, hein, qui pourrait aussi ramener les gens euh, le retour. Même pour les Allemands, c'est la fin. Ça Comme on a le, en France le 11 novembre pour la fin, euh, l'armistice de la guerre de 14-18. C'est important, mais on est sur une date de fin. On n'est pas sur une date d'un événement. On n'a pas fait d'un moment de la Première Guerre mondiale, de la bataille de Verdun, de la bataille de la Marne, on n'a pas fait une date de mémoire nationale. La mémoire nationale, elle est sur la fin, l'armistice. Oui, beaucoup de lieux comme euh, bon, la Maison d'Isieux, mais le CHRD à Lyon, euh, les musées de Grenoble, enfin, un certain nombre de lieux que vous avez peut-être vus ou pas vus, enfin, bon, mais que vous connaissez, sont des lieux, alors certains sont des musées, de la ville donc ce sont des lieux qui ont un statut un peu officiel d'autres euh, la maison d'vision a un statut associatif mais d'une certaine manière on remplit tous une mission de service public on ne nous a pas demandé l'état ne nous a pas demandé de faire ça mais c'est évident que le travail qui se fait là c'est un travail d'étude euh, de euh, l'histoire de, de réflexion sur l'histoire et aussi de réflexion sur la mémoire donc en, en mettant aussi euh, extrêmement vigilant et attentif, en ayant un certain, pas un certain, en ayant un, vraiment un sens éthique et en réfléchissant vraiment au contenu de ce qu'on traite. Ça veut dire qu'il faut carrément assumer l'histoire, pas l'assumer dans le sens où on adhère à ce qui s'est fait, mais on assume que c'est notre histoire, que ça s'est passé et qu'il faut le dire, qu'on peut le reconnaître et qu'on peut avoir un jugement là-dessus et avoir une réflexion là-dessus. Et ça, ça demande, ça demande beaucoup de force politique aussi. Ça veut dire que Seuls hein, des élus qui ont suffisamment de force politique peuvent le faire. Dire que finalement, dans les manuels scolaire, euh, il y a eu des lois incitant euh, fortement les manuels scolaire à dire que la colonisation avait eu aussi des vertus. Euh, voilà, c'est pas à des élus, euh, ça, a été des lois, ça a fait un scandale, ça a été l'occasion de beaucoup de débats en France et finalement c'est tombé à l'eau, heureusement. C'est pas aux élus les élus ils représentent le peuple français, mais, les, mais les, les représentants du peuple français, ce sont euh, des médecins, des avocats, euh, des assureurs, des gens qui ont des professions libérales, des, des, anciens, des salariés, d'anciens enseignants, etc. Donc ce sont des gens qui ont une diversité de compétences et qui n'ont pas tous la compétence euh, de l'historien et du spécialiste. Donc il faut peut-être laisser euh, la médecine aux médecins et l'histoire aux historiens plutôt que de tout mélanger, de tout prendre, et c'est quand même des choses importantes.